À tous, nous sommes cinq étudiantes en ergothérapie à Créteil et nous avons besoin de votre aide. Les ergothérapeutes sont des professionnels de santé qui visent à améliorer ou maintenir l'autonomie des personnes en situation de handicap. Notre but est de faire connaître le handicap invisible et les difficultés liées à cette invisibilité dans la société. Si vous voulez nous partager votre histoire ou votre quotidien avec un handicap invisible, contactez-nous. Parce que ce projet, nous voulons le faire avec vous. Merci